Thank you. Watch oh, one, oh, one, oh. Ouch. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie Coco, ça va Euh... T'es sûr ça va Oui MDRRR, je suis bien là. J'ai rien vu, on va dire.